Et bonjour à tous, c'est aujourd'hui on se retrouve sur Lego World. Aujourd'hui on se retrouve avec le père Noël parce qu'aujourd'hui c'est un spécial Noël Noël arrive à grands pas et donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette map de Noël en plus on n'est pas là Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette map On va donner des cadeaux aux gens On va ouvrir les maisons un coup de voilà bon, quoi de c'est de <rire> pas ce que je pensais mais on va ouvrir maisons. Euh, alors en passant par la cheminée mais de euh, façon différente que, que d'habitude on va faire une tradition de Noël, euh, genre le, 20, le 25 euh, le 25 décembre bien sûr alors, vous le père noël, ce qui passe après si vous croyez au père noël c'est votre droit vous avez le droit moi j'y crois pas <rire> non, je déconne, mais. Oh, oh, oh frère, quand... Pas avec le mec up Bazooka, quand même, pas. Genre, <rire> du Bazooka, ai... bon, défonce ta maison, s'il te plaît. Non. Vous <rire> <rire> avez que je dise, Non, non, non, on va. au piqueur. allez. Ah, comment Encore? C'est moi qui gueule qui comme ça? Oh mon dieu! Et là, il y en a sympa, il est là! Je sais pas, de... pas quoi mettre comme, euh... comme truc. Je... On oh, va dans le crâne ailleurs Bon voilà. <rire> Salut Noël, frère! Voilà, deux des cadeaux! <rire> a un gros trou dans la maison, c'est normal. Je vois rien. Vous c'est de la même. Attends vous, je, je vais augmenter la lumière. Vous, euh, de toute façon, vous, voyez mieux. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Un peu trop mieux. Non, non ça, ça ira. Ça ira, Et ira comme ça parce que. va pas, assez sombre. What? Ouais, en fait, elle est plate. <rire> comme ça, on est tranquille. En fait, il y a des structures mais genre plates. On était dans ce monde. Attends, on va utiliser quelque chose qu'on a utiliser. utilisé. On va utiliser la pioche. Parce que la pioche, ça va faire des gros trous, ce truc. Attention! Ah ouais! Ah ça déconne pas! Oh putain! <rire> je suis pas sûr qu'il. Je crois qu'il veut une toiture pour Noël, je crois. Rien quoi. Je sais pas si ça s'arrête grand chose. Je suis pas en mode Stampbox. Wouah! Ah si! Je suis pas en mode box. Donc, le sapin il est juste là. Vous voyez bien. Non, bon. Allez, c'est Euh. Ouais, je pense qu'on va construire. On va construire pour mettre une toiture. Non, vas-y, on va pas s'embêter à mettre une toiture. Non, non. non. C'est pas pour nous. Le mec, il voulait quoi Des yeux. Et voilà. Ça, en fait, les yeux, c'est une caméra. Voilà, ouais. oh, on a des caméras là. Des yeux, frère. il y a des yeux. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais. Ah oh, ouais, vous, vous voyez carrément mieux ah ouais vous, vous voyez carrément mieux moi ouais, j'ai rajouté le gamin dans la vidéo Contre, vous voyez pas les cartes, hein. vous voyez tout blanc c'est pas grave, c'est une carte ah ouais vous vous voyez mieux oh, je... <rire> c'était quoi ça Pourquoi ça a éclairé directement là je suis pas sûr qu'ils voudront. Enfin on va utiliser euh ah je voulais que j'utilise que je voulais... bon allez ouais tu sais ça <rire> oh putain voilà c'est sûr qu'on boit bien ouais <rire> oh merde <rire> oh mon dieu oh mon dieu <rire> j'espère pas que le père noël rentre comme ça chez lui <rire> oh ah, mon dieu le gros trou que ça me fait hein il y a que toute la toiture, même pas que la toiture, il n'y a plus rien dans la maison. On veut dire, il n'y a vraiment plus rien dans la baraque. Il ce que je veux, s'il te fait. Il n'y plus rien. Plus rien. Putain, j'ai arrêté de faire ça, ça va encore exploser. Ah ouais, je peut pas des trucs. Il n'y que... a plus de sol, il n'y a rien, il n'y a plus rien sur la maison. J'aurais pas dû utiliser le méga bazooka, il faudrait se calmer. Bon, ils auront pas de cadeaux. Mais <rire> je pense que... Leurs cadeaux, c rares... à leur cadeau, cest de renconcer leur en maison, je crois. <rire> ah non, le Père Noël, c'est une On des coffres. Bon, je les ouvre, ça sert <rire> à Je pourrais peut les copier en mode survie. En mode survie, tout ce que je dis. Ça, <rire> Noël explosive. C'est une nouvelle tradition, c'est comme ça qu'il ouvre les cadeaux. Ouais, c'est beaucoup mieux. <rire> Encore, encore un étage. <rire> le mec il t'arrive. C'est quoi, ce pas Noël, le vais... ah, un gros feu. Ouais, un... Non, j'ai fait un gros trou dans le mur. C'est un, un rongeur qui a bouffé c'est pas possible. Et il est là. Oh, ça va, le sapin il est intact. <rire> oh, les tapis dedans, est tapis danse, c'est cool ça. On dansait un peu là. C'est la fête de Noël. Ouais, je sais pas si vous, chez vous vous faites la fête à Noël, mais moi je le fais. Ah! J'ai débloqué ça! Trop bien! Ça veut dire dans le mode. Attends! Oh non! Okay. Oh non! J'ai dé débloqué ce truc dans le mode aventure! Attends! Attends! Mais... Bon, ça va être vrai! Parce que j'ai mis dans le truc! Mais t'inquiète pas! Oh merde! Oh! Oh! Purée! Oh. Oh. Oh. Pourquoi j'ai fait ça? Y a plus de maison. Ah oh oh, c'est bien. <rire> Regardez le feu, es... C'est qu'à ça que vous ouvrez vos cadeaux. Euh, bah, non, Père Noël. Attends. Oui bonjour, c'est moi le Père Noël, vous allez bien Ah bah, non, Mais je triche là Vous allez bien Ah bah non vous avez plus de maison <rire> Oh non mais Pour vous dire que le bazooka il détruit à fond euh, le sucre d'or. Ouais, de sucre d'or de arbre. Oh merde, c'est quoi ce bazooka de l'enfer, frérot on va essayer d'ouvrir une maison avec un bazooka, ça marche pas je pense pas. Oh, ils sont bas les couilles oh, c'est un bazooka. Oh. Mec, en gros, t'arrives. C'est un Noël explosif aujourd'hui. Oh putain, c'est tellement éclairé, frère. On va pas mettre un 51, c'est un peu trop... Gourmand Voilà oh, c'est mignon Oh que dalle ici si je prenais dedans Vous avez vu Eh, hey, J'ai pas le seul C'était tentant, je l'ai pas fait bon, voilà. On va cramer la maison Oh Ça crame. On dirait que ça crame. Ouais, ils voulaient du feu, on oh, dans l'escalier, frère. Ouais, ils voulaient du feu. mais Voilà, ils veulent ça aussi. Ah, bon, ils veulent de la thune. Moi aussi, j'aurais de la thune à Noël, donc... Euh, de la thune? De la thune? Ça a été fait cette maison? Ah oui! Au moins, avec le bazooka, on sait quelle maison, mais fait. maison a été faite. Cette maison-là a été touchée par. Elle a été pas touchée par oh, J'ai une idée que comment... vous oh, oh. Non, c'est la glace. Ouais. On va la noyer. Et donc on ah. rentre. Ah, ça remplace. What Quelqu'un qui danse. Toujours, il y a quelqu'un qui... Voilà C'est comme ça qu'on rentre dans ce Ah non Tu comment je suis rentré frère Mais moi je sais pas comment ça... Je vois rien. Non, non, non, non, je, je vais pas utiliser un explosif pour, pour rentrer-vous. <rire> oh, non, moi, c'est la meilleure façon de rentrer dans une maison. <rire> ah ouais. Euh, ma, meilleur moyen aussi pour arrêter les flics. <rire> oh. tout explosif ou quoi Ah oh, ouais, non. Bon, d'accord, ça fait rien. Ça fait quoi prends le gros sérieux. Une vraie, une vraie langue euh, qui m'éclaire. Ah tu sais quoi. C'est quoi cette maison Ah si on va là-dessus, on meurt. Hein. <rire> condamné la maison, le mais, de... Ah bah, en fait il était là oh. Ah il veut t'aider une maison de oh. Ah là, je suis bon. On doit se pick les yeux. Ah non, je ne me pas. En <rire> vrai, oh ouais, le Père Noël méritait de vous dire. Parce que là. Ah non, on t'a Alors, avec elle, ils ont le bon slime. Ah ouais, toutes vertes. quoi. <rire> bon, euh, en tout cas, nous sommes le Père Noël, euh, moins discret. Bon, <rire> oh, alors là, discret sur. S'il te Alors, on va oh, ouvrir oh, On a commencé doucement, ouais. Oh vas-y, on va en ça avec ça. On va aller le mains. On j'ai pas. un peu lui faire ça dans moi. il hein. y a toujours fou C'est la maison avec du... Ouais, écoute. Non, ouais. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui a un dans la maison. Je sais pas. Non. Alors, en alors fait, une bourgeon de maison, ça me fait pas du tout. À oh merde, ils sont tous les deux touchés. Ouais, c'est. Bon voilà, ils peuvent dire adieu à leur maison. Il n'y a plus rien. Il n'y a non, rien comme maison. Oh putain, il est parti loin de chez nous. Bon, bon, voilà. Il n'en reste rien de la maison. C'est pas la peine ils... d'insister. Il n'y reste rien. Euh, non mais range ça quand même Mec mecs sont mal avec On va chanter un, bon un chant de Noël Je sais pas ce que tu bien, je pense que c'est un peu fort. De toute façon, je... Voilà, on entend chanter un chant de Noël frérot. Parce que lui en fait j'ai pris un passage de Noël, fait. après. Pour le perdre. Ouais, je suis la dame derrière. Là. <rire> je sais pas si vous avez vu, je sais pas ce qu'elle fait. Grosse bombe. Oh ah, non, je suis un gros taré. Ah non, mais là, dans ce cas-là, c'est ce qui est ce qu'on est en train de faire. Oh, oh non, <rire> en plus, il rigole. Oh non, quel homme je suis. Rigoler sur ça, oh non. Oh, j'aime bien ça. Ça pète le feu aussi. Mais je préfère les explosions. C'est trop bien ce jeu. Wesh Ah ouais, je veux dire, il va avancer le con. Non c'est ce que je tire pas dessus. Oh putain, peux pas tirer c'est que je blague. Oh je suis tombé, j'arrive pas. Je, je, je, je vais voir si je veux pas. Euh, non bazouka. Que... Là, on va voir à quel point ça a détruit le méga bouzeka euh, parce que c'est a assez un gros truc. C'est un gros fatou, je vais tirer là. Ah ouais, ça a quand même une grande partie. Oh non! Oh non! C'est une grosse merde, tout. Un ah, plusieurs coups. Oh putain, ça fait un gros coup! Oh ouais, le gros trou! Oh non! C'est Noël est particulier. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci à je... Merci à tous à regarder cette vidéo de ce que vous Et joyeux Noël aussi. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un like sur cette vidéo. À bientôt tout le monde. Ciao les amis.